4, 3, 2, 1... Où c'est toi qui gagne, hein One, Mais d'où D'où c'est toi qui as plus de kills Allez, c'est bon tu Je te... suis à moi Tu te tais maintenant J'T'AI QUIERU AAAAAH <rire> <rire> Mais arrête <rire> Arrête! <rire> C'est grave relou! <rire> <rire> <rire> Tiens! C'est doux! Oh. Allez! Pardon, maman! Arrête! <rire> Ah, <rire> oh, c'est sérieux jusqu'à je rate les putain En plus les les deux mecs sont à. Euh... Oh <rire> oh. <rire> Connard de bot. Tiens. Oh, oh, oh J'ai pas fait de frais. Pé en l'air. Mais. <rire> Mais oui, c'est moi qui les bute Ce que je de lui mettre Aïe. Nope. Mais arrêtez. Nope. T'es <laughs> <rire> <rires> un petit con. <rire> <rire> si tu veux le percher, tu sautes un peu comme ça. <laughs> oui. Ah. <rire> <rire> <rire> mais d'où Mais j'ai. Oh, j'ai esquivé là. Non, t'as pu esquiver. G-U-S-T-H-E-R G-U-S-T-A-E-R Avec une majuscule. G-U-S-T-H-E-R -E Je savais Ferme ta gueule un peu <rire> Euh il <rire> <île> de pense trop Bon tu dégages Dégage Putain c'est quoi C'est vrai toi pourquoi j'ai des flammes et lui il a des gros gros lasers parce qu'on a Mais mais je connais rien. Ah c'était bien moche. vu Ouais le <rire> Je tiens à préciser, je ne suis pas mort. Je suis toujours en vie. Ouais, relou, là. Oh là là. Vas-y <rire> avec ton rire de yen là. <rire> oh, oh. oh putain T'es une ultime Non. Non mais qu'est-ce que je fais Allez NON Oh ta connard mister Il les tout de dérision. large. Aïe Oh la voilà putain pas trop tôt le sortir là bon. J'avais déjà sorti tout à l'heure. Et moi aussi je vais te sortir. Aïe oh, toi reste... Five, four, three, two, Alors je croyais qu'on allait me sortir T'as que 3 points mon gars, moi j'en ai de Morfeu, t'es un caca t'es un Ah putain tu m'as saoulé. Il <rire> caca <rire> <rire> <-g -g> <rire> <rire> Allez Oh, oh. <rire> <rire> <rire> mais il se fait Mais attends je suis soumis pas le perdre du. Bah alors dis donc je croyais qu'on allait nous défoncer mais t'es pas dernier par hasard Non c'est pas comme si j'avais euh. je sais combien de ping là. Hein. Petit con. Ouais. Connection lost <rire> Ah oh, putain je crois que c'est mes ah, premières parties que je gagne <rire> Mais arrête de camper toi Mais <rire> putain, là trop Arrête de camper <rire> juste pas d'honneur mais arrache pas mon gars, je fais ce que je veux. T'as pas de... <rire> <rire> bon je suis premier On comprend c'est bien. <rire> mais mais, mais, mais t'as conscience que si tu le poses sur sur, sur, sur YouTube et qu'il y en a qui voient, ils il peuvent insulter, hein. Oui d'accord, euh, déjà quand quelqu'un voyera quelque chose on leur reparlera, d'accord <rire> Allez ferme ta gueule maintenant, je t'ai niqué <rire> <rire> je <te> dit <rire> <rire> <rire> <rire>